Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien. Je vais aujourd'hui vous présenter le tout dernier né de chez Korg, dans la famille synthétiseur. Il s'appelle WaveState. Il est tiré de l'ancien WaveStation qu'on avait dans les années 90. Ils ont rajouté d'autres choses qu'on n'avait pas, bien sûr, à l'époque. Entre autres, je vais travailler sur quatre layers, ce qui veut dire que je vais pouvoir avoir quatre sonorités, que je vais pouvoir... Hmm, J'ai dit sonorités. Non, non, quatre wave-séquences. Vous allez voir ce que ça veut dire. Quand je suis sur une wave-séquence, ça veut dire que je vais travailler sur plusieurs sonorités différentes, sur des notes différentes. Prenons l'exemple. J'entends une séquence avec des sons différents, Ce qui veut dire que je vais pouvoir poser sur chaque note un son différent. Sauf qu'ils se sont dit que ça serait bien de pouvoir un petit peu les retravailler. Avec ces boutons qu'ils appellent Timing, Sampling, Pitch, Shape, Get, Step, je vais pouvoir retravailler mes séquences, ça veut dire que les rebouger, leur donner un côté plus personnel. Alors ils se sont dit, bon c'est très bien de travailler avec une seule séquence, où je vais pouvoir avoir ce qu'on appelle des lignes incorporées, mais ils se sont dit on va en mettre 4 de suite, ça veut dire que je vais avoir quatre layers différents. J'ai quatre layers qui vont me permettre de soit les réunir, soit jouer avec des splits, mais ça sera à chaque fois des séquences différentes qui vous ouvrent encore une fois une fenêtre de travail et ça va vous donner bien sûr des choses que vous n'aurez jamais eu idée de faire avant. Il y a aussi sur le web WebState un mode de travail sonore. C'est que je vais pouvoir avoir de la modélisation analogique. Vous allez trouver un PolySix, MS20, HPF et Morse et d'autres fils que je vais pouvoir retravailler. Nous allons prendre quelques exemples. Il y a aussi sur le une section d'effets qui vont permettre de bien sûr les mettre sur mes quatre layers. Ou pas, c'est à moi de les diriger où je veux. Je vais retrouver bien sûr les effets traditionnels, reverb, délais, mais je retrouve aussi tout ce qui est effets vintage, les vintage chorus, les flangeurs, les phasing, etc. qui seront bien sûr facilement programmables directement sur votre écran. Comment les sons arrivent à se chevaucher entre eux ben, C'est très simple, une wave séquence. Mais au lieu d'avoir des sons simples, en mono, je vais pouvoir en fin de compte, faire mes accords et les sons vont se, se mettre un petit peu comme un morphine. Prenons un exemple. Premier son. Deuxième son. Troisième son. J'ai ici ce qu'on appelle un vecteur qui va me permettre de travailler mes volumes de chaque sonorité Le WebSet est vraiment un instrument très très particulier, dans le bon sens. Ça veut dire que je vais pouvoir, bien sûr, jouer avec les programmes d'origine, travailler déjà avec toutes les séquences, les loupes qui se trouvent à l'intérieur. Ça, d'accord. L'intérêt, c'est d'ouvrir une fenêtre et de pouvoir aller retravailler des choses plus personnelles grâce aux boutons qui sont devant moi. C'est très simple et il va surtout vous donner des choses que vous n'aurez sûrement pas eu idée de faire. Et c'est grâce à ce WebSet que vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres styles de musique, pourquoi pas. We'll <laughs>